Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser un cookie mignon avec Blender. Je sais, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Ça fait déjà un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Et en fait, c'est parce qu'actuellement je dois préparer mes amis à l'école et j'ai pas trop le temps pour faire des vidéos. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo complète sur comment modéliser, faire euh, l'aspect des matériaux et l'éclairage euh, d'une autre petits cookies. Euh, et également sur la série sur la création d'un personnage NFT avec Blender, je ne l'ai pas encore terminé. Ah oui, je ne l'ai pas encore terminé parce qu'en fait il manque une dernière partie, la partie consacrée au shooting. J'ai pas envie de le faire maintenant, parce que si je le fais, à mon avis, je vais sûrement le bricoler et puis ça va pas rien rentrer. Et donc du coup, je préfère garder cette partie pour après. Mais déjà, euh, vous avez déjà le personnage et entre temps, vous pouvez vous entraîner à faire le shading du perso. Et donc, on va alors commencer avec la vidéo. Moi, c'est le sujet principal de cette vidéo, notre cookie. Allez on va commencer tout d'abord par, euh, alors moi je vais tout d'abord commencer par activer mes shortcuts ici. Et donc on va supprimer dans un premier temps euh, le light et la caméra parce qu'on va les réimporter par la suite. Ensuite il nous reste notre cube dans la viewport. Du coup on va le sélectionner et on va le scaler. Alors la première opération euh, deux modifications que l'on va effectuer ici notre cube Du moins c'est la seconde parce qu'après le scale on va faire L'ajout du modifier, subdivision de surface Du coup on part dans add modifier aussi Et ensuite subdivision de surface Alors comme d'habitude on va venir ici on va mettre la valeur du level du port à 2 Et ensuite on va appliquer ici Une fois qu'on effectue cela on part en edit mode et on scale un peu ok on va réimporter euh, notre modificateur euh, subdivision de surface et cette fois ci ici on va mettre level view porte à croix on va pas appliquer on va tout simplement euh, replier ça et on va faire un w un shade mousse pour pouvoir euh, lisser un peu la surface de notre cube ok cool on va ajouter le modifier cast pour pouvoir avoir une belle forme sphérique sur nos cubes. Une fois que l'on euh, qu'on va l'ajouter, on va tout simplement l'ouvrir ici. On ne touche pas les paramètres par défaut. Donc là, on replie et on continue. On part, euh, <coughs> on va rester euh, en objet mode et on va faire un shift A. On va importer. Euh, cylinder du coup on clique sur cylinder niveau config ici on va mettre le nombre de vertices à 16 et euh, au niveau de tap, on va mettre nothing pour euh, pour ne pas avoir euh, des faces ici en haut et en bas donc là j'ai appuyé sur la touche slash pour placer l'objet au premier plan Donc slash slash slash comme ça Ok, je vais aller en edit mode avec Tab et je vais scaler mon cylindre. Je vais faire une rotation R sur l'axe des X de 90 degrés. Du coup, on va faire un R un X puis 90 degrés du pavé numérique. On part sur une revue de profil et on va faire un scale sur l'axe des Y. Alors pour faire cela, c'est soit un S ensuite un Y ensuite on déplace tout simplement. Euh, notre souris <coughs> pardon ou alors on peut utiliser l'outil de scale qui se trouve ici à ma gauche du coup sélectionne ça et je scale comme ça alors je scale comme ça alors je sais pas pourquoi ça dérange comme ça alors on va rester avec le s x euh, s y de et ensuite de bouger la souris alors que normalement en bougeant ici c'est censé juste se déplacer sur l'arbre des mais je sais pas pourquoi ça fait ça, mais peu importe. Donc nous on va tout simplement déplacer un peu notre cylindre comme ça. On va se placer sur la vue de face et euh, on regarde à quoi ça ressemble. Donc là on va scaler de manière générale et je pense que à cette taille c'est pas mal. Et donc on va à présent. Euh, sélectionner ici avec un alt clic droit, une face, on va exclure une fois, on va scaler on extrude une seconde fois avec E pour l'exclusion on scale, on extrude encore et on scale alors là je trouve que la tête de mon cookie du moins c'est la partie qui présentera sa euh, bouche, trouve qu'elle est plutôt petite, et donc je vais retourner en objet mode. Je vais sélectionner mon cube, je vais aller en engine mode et je vais le scaler comme ça. J'ai profité également pour ajouter le modifier mirror afin de créer de la symétrie. Du coup, je pars en wireframe avec Z, je fais un bord select comme ça, je supprime une partie des vertices de mon cube, je fais un X et ensuite un delete vertice. Je retourne en objet mode avec tab et je vais aller dans mes modifier et ensuite ajouter le modifieur mirror. Je vais placer le modifier mirror au dessus de tous les autres modifiers afin de supprimer l'imperfection qui se trouvait ici en fait. Donc là si je remonte en bas vous allez voir qu'en fait il y avait quelque chose de bizarre ici au milieu. Donc pour résoudre ça, il faut placer le modifieur mirror au dessus. Et enfin on va euh, coller les artistes au niveau de l'axe de symétrie simplement parce qu'actuellement si on part en edit mode et que l'on déplace un vertice ici, vous voyez que là en réalité c'est pas collé. Les... Et donc on va pouvoir um, coller cela avec le clipping que si vous pouvez ici, du coup on coche ici. Et là si on repart en edit mode et en déplaçant, bah ça ne déplace plus et c'est pour ça. Ok, on va encore un petit peu scaler um, la face de nos cookies. Et on va euh, continuer avec l'édition de notre cylindres. Ok, donc là on va maintenant faire des extrusions vers l'intérieur Du coup on et on déplace sur l'axe des y. Et on scale un peu, on l'exclue encore, on déplace sur l'axe des y Et on scale un peu Là on va faire un CTRL-R pour ajouter une edge loop de maintien comme ça, et on va faire un alt petit droit pour sélectionner la boucle de vertice comme ça et on va faire un déplacement avec euh, notre souris un déplacement euh, sur l'Arc des Y raison pour laquelle on sélectionne ici et on déplace tout simplement comme ça cool on repart en objet mode avec tab, encore une fois et on va ajouter le modifieur Subdivision de surface du coup, add modifier, subdivision de surface level viewport à 2 et on va se les vertices. On se en fait parce que on voit qu'il y a des carrés carrés ici, c'est pas super beau bon à voir. Alors on fait W on shift smooth, on réalise. Ok, nice. Euh, on va encore un tout petit peu um, scaler la face de nos cookies. Alors, comme ça, et euh, je pense que c'est pas mal ainsi. Pour le moment, on va laisser ça comme ça, et on va s'intéresser au chocolat qui a se retrouvé au milieu ici. Et donc, euh, on va utiliser cette loupe de vertices Alors, si je vous, c'est désélectionné, vous sélectionnez de nouveau avec un alt et droit, comme ça, vous faites un shift et un D. Comme ça on a une copie, on déplace la copie ici, et sur celle-ci on va tout simplement escaler. et est comme ça, vers l'intérieur, on scale, et on scale. Et voilà, on n'est pas obligé de, de tout les coller, on peut les laisser, les laisser ainsi, puisque ça ne sera même pas visible. Et donc on va continuer avec cette partie, on va faire un L, pour sélectionner tous les artistes qui sont collés, collés. On fait un P, By the part, on crée un autre objet à partir de la sélection. Une fois que c'est fait, on part en Objet Mode avec Tab, on sélectionne notre nouvel objet, et on repart en Edit Mode. En Edit Mode, maintenant on va sélectionner tous nos vertices avec A, et on va excluer, déplacer, excluer encore, déplacer, ce qui, Alors si vous ne voyez pas, on change tout simplement de... On excluer. On scale un peu aïs le profil avec croix et on va euh, pardon on va sélectionner un vertice ici on va faire un L ou sélectionner euh, <rire> ses congénères et on va euh, scale un tout petit peu alors je pars sur ma vue de face et je scale un tout petit peu afin qu'on puisse voir euh, le chocolat qui dépasse un peu du biscuit ah, ok alors là je vais tout simplement un peu coller ça et ça va on mousse les vertices pour la lisser et on va euh, arranger ici on fait un alt et droit on sélectionne toute la boucle on exclut une fois on scale on exclut encore on scale comme ça et je pense que là c'est bon ok nice je sélectionne ma première partie ici je fais un shift d alors je peux faire un shift d en objet mode mais je me dis que c'est pas trop c'est pas trop esthétique de faire ça donc du coup moi je vais aller en edit mode avec tab je sélectionne le tout avec un a et je fais un shift d comme ça et je me déplace sur l'axe des y comme ça, cette partie cette partie ils auront la même taille, et c'est vraiment ce qu'on veut. Et pour nous, euh, du reste pour la, la face de notre biscuit. Alors, nous on va la skier encore un peu comme ça. On va déplacer un peu sur l'axe des y avec un shift de maintenu, et en edit mode, on va. Euh, Sélectionner ce vertice, du moins c'est les fesses de nos cookies, et on va la l'aplatir la un tout petit peu. Alors là, actuellement, si on essaye de déplacer celui l'axe des Y, on voit que ça déplace que le vertice qu'on a sélectionné, et ça c'est normal. Alors nous, ce qu'on voudrait faire en fait, c'est déplacer ce vertice. Demande à ce vertice, ok, déplace-toi, mais demande également à tes frères qui sont aux alentours de se déplacer. Et donc, pour faire ça, on va utiliser. Euh, l'option Proportional editing. Alors on peut l'activer facilement avec la touche haut du clavier ou alors on vient l'activer ici. Alors là on déplace maintenant. Vous voyez que là avec notre molette de souris on peut demander à ce vertice qui se déplace également avec ses frères. Ok, nice là, on va venir ici. Alors, on sélectionne celui-ci. On part en editing mode. On désactive le proportional editing. Et on va excluder. Alors, on fait exclusion, scale, exclusion, scale. Et on déplace un peu vers l'intérieur. En scale. Alors, je vais re-sélectionner ici les fesses du petit. on peut voir et euh, au niveau des au niveau des modifiers moi ce que je vais faire c'est vous inviter à venir ici au niveau d'un studio de surface cocher ici et euh, au niveau du modifieur cast on va euh, l'appliquer, alors pour l'appliquer, on va toujours rester en objet mode et on va venir ici et faire un apply. Ok, et donc là on va euh, encore déplacer avec le proportionality activisé. Alors, on déplace là comme ça. Ok, nice sur la vue de face. Euh, on va déplacer euh, nos vertices un tout petit peu. Alors ici, je trouve que on peut déplacer un peu comme ça, encore un peu. De même ici avec un Alt clic droit pour sélectionner les boucles. Est-ce qu'elle peut Ok, pour le moment là, ça, c'est déjà pas mal. On va continuer à améliorer tout cela alors on fait d'abord ctrl s pour enregistrer notre projet moi j'ai un peu la flemme du coup je vais le mettre sur le bureau je vais mettre un cookie comme nom du fichier blender et je vais cliquer sur save blender file ok maintenant je vais euh, faire les yeux de notre personnage alors, pour faire ses yeux, je vais tout simplement utiliser son corps. Ouais, c'est bizarre, mais c'est possible de faire ça. Du coup, je sélectionne son corps, je fais un Shift D comme ça, et je me déplace sur l'axe des Y. Je vais faire un Scale sur l'axe des Y, mais avant de faire ça, je vais tout d'abord aller en Edit Mode. Du coup, je fais Tab, je sélectionne le tout avec A, appuyé, et je fais un S, un Y. Ok. Déjà, on a quelque chose de pas dégueulasse. On fait un S qui y est encore. On a ça. Alors, euh, on va scaler comme ça. Et on va déplacer ici. On scale encore un peu. On déplace comme ça. Bon, maintenant, on va ajouter le modifier mirror. Mais on va euh, s'ajouter une contrainte. La contrainte, c'est que je dois ajouter le modifier mirror. Sans pour autant supprimer le modifier mirror qui est déjà existant. Actuellement, si j'ajoute un autre modifier en mirror, bah ça va pas donner quelque chose de super beau. Déjà déjà que même si j'ai changé d'axe, rien, rien de beau. Donc ça ne fonctionne pas. Et là, euh, ce qu'on va faire, c'est tout simplement euh, ajouter un autre objet dans la scène qui va définir l'origine de notre objet pour le modifier en MIRROR. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Alors, explication. Actuellement, sur notre objet, il y a le modifier en MIRROR. Qui est ici, alors celui-ci, je vais d'abord le suivre qui est ici. Alors pour créer le mirror, euh, du moins la partie euh, de gauche de notre objet cubique, le modifier mirror utilise en fait l'origine de l'objet. L'origine de notre objet, c'est ça ici. Si on part en edit mode, quand on déplace comme ça, là ça ne déplace pas parce que les vertices sont fusionnés Alors je vais d'abord venir ici, je vais décocher là. Vous voyez que l'axe de symétrie c'est l'origine de l'objet. C'est ça ici. Alors, je vais faire Z. Alors nous, on va utiliser un objet qui va définir l'origine de symétrisation de notre, de notre objet ici, de notre grand objet. Et donc pour faire ça, on va tout simplement utiliser un empty. On va faire un Shift A. On va aller dans les empty ici. Et on va sélectionner le plus simple le plane axis. Du coup, une fois qu'il est importé, on sait qu'il est importé au niveau de, de la scène, de, de, de l'origine de, de la scène. Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous invite à faire un Shift-C pour amener le QC à l'origine de la scène. Comme ça, lorsque vous allez importer votre MT, il sera lui aussi à l'origine de la scène. Donc moi, je reviens sur euh, je reviens sur ma vue de face. Et je sélectionne mon œil droit, je mets l'œil droit de notre perso. Et je pars dans Add Modifier, je joue le modifier en Mirror. Et ici, je vais tout simplement prendre mon empty. Alors là, je sélectionne là, empty. Et boum, ça me crée la symétrie. Parfaitement. Et là, je vais scaler comme ça. Je vais faire une rotation. Alors, une rotation comme ça, ok. Et je vais coller comme ça. Vu de profil, je vais déplacer ça sur mon perso, et je vais faire une rotation comme ça. Vu de profil encore, je déplace ça comme ça. Et, et nous sommes plutôt bon niveau niveau forme. Ouais, niveau forme, c'est plutôt pas mal. Je vais tout simplement diminuer un peu la taille, c'est bon. Ok. On va continuer en faisant un Shift D, en dupliquant ça, en déplaçant sur l'axe des sirènes, en scalant. Sur la vue de face, on va bien positionner cette autre partie des yeux du perso, comme ça. Et on va scaler comme ça. On va continuer ici. Bah là, on va tout simplement faire une petite rotation sur l'axe des Z. Petite rotation comme ça. La vue de profil. On positionne ça bien. Ici, RZ. On regarde que tout est bien placé et on va également bien positionner les petites boules. De, des yeux de notre personnage, et donc là on va encore un peu ce est, on va placer ça là, ok. Nice! Maintenant on va s'intéresser à la bouche du perso. Pour cela, on sélectionne sa face, et on fait Tab pour Edit Mode, on fait CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection de face, et on va sélectionner. Les deux faces ici, alors juste celui-ci, comme il y a le il ça fait également la sélection de l'autre côté. Bon. Ok, donc du coup là, je vais faire un E pour l'exclusion, et je vais déplacer vers l'intérieur. Je est active, mon Proportional Editing, j'ai été activé, et je les déplace comme ça. Je fais encore une exclusion, et je fais encore une exclusion, Tu des l'accessible fait un contrôle plus plusieurs fois comme ça et j'ai fait un s z pour ce qu'il est sa bouche c'est la zz ok déjà sa euh, bouche trouve qu'elle est pas mal mais on va euh, mettre euh, du sourire du coup on part en mode de sélection de vertice et on va euh, réactiver le composition Ici on va faire un déplacement comme ça. Comme ça. Euh, là on va déplacer. Alors, on va déplacer. Déplacer sur l'axe des Y et on va euh, déplacer sur l'axe des Z comme ceci. Ici également, on va déplacer ça en diminuant le forteur du proportionnel. Hum, mmh, il est souriant le petit cookie. Ok, déjà là, c'est plutôt euh, correct niveau proportion alors ce qu'on peut également faire c'est diminuer un peu la taille de, de sa bouche en général ici ici avec on sélectionne ici et ici avec un shift maintenu voir euh, déplacer alors là je vais, je vais remettre comme c'était avant je pense que c'est plutôt pas mal ok après avoir fait cela alors il sais pas euh alors, attendez. -moi. Ouais, je vais laisser ça ici. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Maintenant, on va mettre les petits bouts de chocolat sur son visage. Alors pour faire ça, euh, moi j'ai décidé d'utiliser euh, la méthode de Grant. Euh, dans son dernier tutoriel tout moins dans l'une de ses vidéos il a manqué une méthode assez sympa puisque moi j'avais l'habitude faire, pour faire ça, euh, m'utiliser euh, le modifier skin là, qui fonctionne également bien pour ce cas euh, mais je ne sais pas trop euh, laquelle vous proposez alors ici, euh, si vous voulez également améliorer les comptes, vous pouvez supprimer les loops qui dérange en faisant un x dissolve edge comme ça comme ça là il n'y a plus des de formes bizarres ici on peut un peu déplacer ça devant et, et c'est ok donc on va faire un shift a pour les petits bouts de chocolat on va importer un plane on va faire slash pour placer notre plane au premier plan et on va aller en exit mode d'abord on va faire une rotation avec r sur l'axe des X, RX, ensuite 90 degrés du, panne, du pavé numérique. Du on désactive le profil editing parce qu'il n'est pas nécessaire comme ça. Alors on va utiliser l'outil Knife, le petit couteau, avec le raccourci K. Et on va couper un peu comme ça. Avec ancré du coup on fait K, on sélectionne ici. Là, on appuie sur la touche encrer. Alors on fait euh, la, la même opération, on fait K, je sélectionne ici, et là, je fais Entrer. Je fais également de même en haut, alors, je fais un K, ici, et là, Entrer. Ici, si je déplace ce artiste comme ça, je pars en mode sélection de face avec un contrôle tab et je supprime les faces inutiles comme celle-ci par exemple, celle-ci également. Et euh, je compte une opération en comptable, comme ça. je cherche juste une forme euh, carré carré. Je pas une forme euh, super euh, super nice. Une forme un peu avec des cassures, ça me va. Alors. Est-ce que cette forme est correcte? Alors, j'ai fait un contrôle R là. Et on va terminer avec la partie ici en bas. Alors. Là. Alors là, on va laisser cette forme et ainsi. On sélectionne notre objet, on fait de nouveau slash et on va euh, le déplacer comme ça sur l'axe des y. Une fois qu'on l'a fait, alors ici, vous pouvez également arranger la topologie hein, en faisant une sélection là et ici, on crée. Euh... Et là, on peut laisser ainsi. C'est pas grave. Alors, la technique euh, qu'on va utiliser... Alors, on va tout d'abord euh, ajouter le modifier Solidify ici. Oh, pardon, Add modifier, Solidify. On va euh, ajouter de la finesse et on va ajouter le modifier Bevel pour euh, avoir des arrondis au niveau des coins. On vient ici pour augmenter le nombre de segments pour que ça soit plus lisse. Et on fait un W et un smooth vertice. Et si on met un Ok. Et donc, on va chercher à placer euh, nos, euh, nos petits cassures sur, sur euh, nos euh, cookies. Alors là, je vais, bah, je vais juste utiliser une méthode assez normale, assez, assez normale. Du coup, on duplique, on déplace tout simplement. Alors, si je vais augmenter la finesse, je, je voulais vous montrer une autre méthode, mais bon, je trouve que c'est pas quoi nécessaire. Alors là, du coup, on fait un Shift D pour créer euh, des copies. Alors, celle-ci, on va la placer. Ici, on part sur la vidéo de profil, on déplace comme ceci, on fait un RZ, on déplace là, un RZ, et on déplace là, huit profils, on fait une petite rotation, comme ça, et c'est bon. On passe, euh, mon second, on fait un Shift D, le second, on va. Le placer un peu en bas et on va diminuer son scale. Vue de profil pour mieux voir, on fait une rotation avec R, vue de face, comme ça. On continue la même opération, on fait un Shift D, on fait un RZ, vue de profil. Alors, CTRL 3 pour le vue de profil et on fait un R. Euh, un RZ et un déplacement sur l'axe des Y et ensuite un RX nice et enfin on va mettre euh, un or ici Là, on va faire un sz pour ce qu'il est un peu tout ça on place ça comme ça on fait un rx on fait une R rz comme ça et on déplace un peu rz rz Alors j'ai dit un dernier mais on va mettre encore une option on va faire un R et un RX un déplacement comme ça RX déplacement R déplacement sur la Z, R Ry. Il y a le déplacement sur l'axe des z. Ok. Alors, je vais un tout petit peu réduire la bouche du cookie. On active le prochain editing. Comme ça. Et ici, on va le faire ça. Oh. Je pense que niveau modélisation c'est ok. Alors juste un petit détail ici on va faire un Ctrl R pour avoir des contours nets. Euh, là je trouve que c'est plutôt ok. On va tout simplement un peu comme ça. Et déplacer sur l'axe, et c'est ok. On fait un contrôle S et on va passer euh, mon shading et à l'éclairage. Alors on part dans le world, et là on va mettre une couleur. Alors on va parler de celle-ci. Alors là c'est la couleur qui se ici. Une fois que c'est fait, euh, on va utiliser le moteur de rendu Cycle. On va utiliser la puissance de notre GPU pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et euh, et on va commencer. On part dans le shading. Et là, on va commencer avec la partie blanche ici, je vais ça, Ice01 Tout ce que j'aurai à faire, c'est diminuer la roughness, et c'est tout Je sélectionne l'ouvre partie, je supprime Ice01 Je crée un nouveau matériel Ici c'est Ice02 Je mets tout juste une couleur noire, et je diminue la roughness Je m'intéresse maintenant au visage. Je supprime ça. Ici, je mets Skin Server Run. Je mets une couleur un peu comme ça, mais je verrai un peu par la suite si je dois la modifier ou pas. Je que là, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Là, je diminue un peu. Euh, la roughness j'ai juste un peu la roughness qui c'est cette... alors euh, ici je vais un peu regarder euh, alors cette couleur je vais d'abord la, la, la, la laisser comme ça ensuite la partie chocolatine là Ici, roofness euh. Baissé. Roufnesse, encore un peu. Je mets. Alors, ici, je mets choco. Choco. Ah ouais. Ici, je mets, euh, Le choco. chocolat, ok, nice. Ici je mets euh, skin, skin 02. Je mets quelque chose d'assez souple comme couleur. Et là, je mets le chocolat. Et voilà. Je reviens dans les layouts, je pars sur la vue de face et j'ai fait un Shift A pour euh, mettre le fond. Je scale d'abord, je déplace sur l'axe Z et je pars en Edit Mode. Alors en Edit Mode, je fais d'abord S, X, je fais un CTRL TAP afin d'aller en mode de sélection d'Edge. De en fait, ici je sélectionne cette Edge, je fais un E, Z. Et je fais ici ctrl b je sélectionne le tout je déplace un peu comme ça et je fais un w un shift smooth ou ici encore une fois de plus ok euh, à présent on va importer la caméra on va faire un shift a un Shift A, je fais d'abord Shift C pour amener le puce à l'origine de la scène. Je fais un Shift A, je pars sur caméra. J'appuie sur la touche euh, 0 pour aller en vue caméra. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, bloquer la caméra par rapport à la vue afin de pouvoir déplacer ma caméra avec ma souris. Du moins en zoomant et en dézoomant. Ça va me permettre de déplacer ma caméra. Du coup, je viens là, j'écris sur notre caméra euh, Tourie. Et du coup, là, je peux me déplacer comme ceci, en zoom tout simplement. le m'en en zoom alors Jusqu'à voir mon personnage. Euh, au niveau de la résolution, du masque de format d'affichage, je vais venir ici, je vais mettre 2000, et ici, je vais mettre 2000. Alors pour avoir euh, cette fenêtre, il faut tout simplement venir ici. Là, sur format. Je 2000, 2000, 2000, ici. Là, le format. vous mettez 2000 ici, 2000 ici. C'est c'est le format Instagram. Hein. Le format carré. Alors, niveau zoom. Là, c'est bon. Une fois que vous avez calibré vos, euh, vos caméras, vous décochez ici de nouveau. Alors pour afficher le panneau ici, c'est N. Par contre, c'est N. Décochez et voilà. alors là je vais un tout petit peu déplacer ça, vers le haut déplacer un peu en arrière caméra, déplacer un peu vers le haut ok nice ok, alors là maintenant je vais importer ma première lumière, ou aria, que je vais placer ici en haut. Je scale comme ça, je déplace comme ça, et je fais une rotation. Je pars en vue euh, caméra avec 0. et je place mon, mon, mon light comme ceci. En vue de profil, je fais un Shift D, afin de placer la lumière qui va faire la beauté de nos cookies du moins des yeux de nos cookies et donc là c'est ce sera pas euh, et là ce sera pas euh, euh, minaria mais ce sera plutôt un point du coup ici on va sélectionner nos point et on va placer ça euh, au niveau des yeux au milieu des yeux de notre perso On peut également euh, jouer avec le radius. Ici. Okay. Alors là, je vais cliquer ici pour euh, la preview dans la croix des vieux portes. Ok, déjà là, euh, voilà ça. Je vais modifier la couleur, euh, du fond. Alors ici, je vais un peu déplacer dans le bas. Je vais un peu modifier la couleur du fond ici, tac. Tac. Ici, je vais mettre fond. Et on va prendre une couleur. Alors là, on va prendre pourquoi pas cette couleur. Alors pour le moment, on va laisser cette couleur. Alors, ici, je vais un petit peu déplacer ça vers le bas. Et j'ai envie qu'on puisse voir euh, le chocolat. Du coup, je vais sélectionner cette partie ici. Ok. En vue de caméra, je vais scaler comme ça. Shift Z. Et je vais un peu déplacer ça vers le bas. Nice. Niveau light. Alors, on va aller dans les paramètres du moteur de rendu. On va descend ici en bas et euh, on va s'intéresser à l'option light path chemin de lumière et au niveau euh, de direct lighting on va mettre ici à 1 alors ici on va mettre à 10 plutôt euh, 5 alors 5 c'est une bonne valeur voilà. Une fois qu'on a fait ça, ici on va sélectionner notre lumière et au niveau de l'angle on va mettre ici 90. On va descendre ça comme ça. Ici on va mettre à 500. On va voir. Ok, est-ce qu'on peut essayer chose ouais c'est plutôt bon là on va mettre à 50 ici alors on va déplacer nos lumières comme ceci avec un R 0, Shift Z euh, là on va un peu augmenter Et déjà c'est plutôt pas mal alors ici niveau couleur on va renvoyer un peu plus sombre alors la couleur sombre ça passe pas ici une couleur euh, alors ici alors cette couleur est quasiment parfaite alors, c'est pas tout. On va sélectionner cette partie ici, on va aller en Edit Mode. On part en mode de sélection de vertices. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer. Du coup, on fait un L, on fait un P, By part. L, c'est pour sélectionner les vertices qui sont collés-collés. Et By the c'est pour euh, créer des objets à partir de la sélection. Tac, et là. Une fois qu'on a fait ça... On va mettre un peu de la dysformité sur cette partie ici. Et donc pour faire ça, on va tout d'abord sélectionner tous les Vertices. On va faire un W et on va euh, aller sur Randomize Vertices, ici. Ici, il y a euh, le facteur que l'on peut jouer ici avec. Et là, nous, on va mettre une toute petite valeur... ok on vue caméra shift z pour avoir la pression ok on a ça on va continuer on va sélectionner notre objet on va euh, mettre un peu de relief dessus et donc on va dans add euh, alors là on va utiliser une texture particulière qu'on appelle la noise texture ça va nous permettre de mettre de petits grains sur la surface du biscuit de nos cookies. sur la surface croustillante. Euh, Alors du coup on parle de texture. Noise Texture. Euh, ensuite on va utiliser un vecteur pour les informations de relief, le vecteur bump. Et ensuite, on va connecter euh, le forteil ici avec la hauteur et la sortie normale avec l'encre normale. ici. Ok, déjà là, si on regarde bien, il y a quelque chose d'assez particulier. Alors nous, on va augmenter euh, le scale ici. Je va remettre à 2000. Ok, une fois que cela est fait, je pense que c'est plutôt ok. On va venir au niveau de la roughness, du matériel. On va mettre ça max. Et on va mettre euh, le CPQ là à 0. On va aller dans la croix des viewport. On fait un shift Z. pour preview. On regarde quoi ça ressemble. Et c'est plutôt... C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors... Euh... Ici, on va euh, regarder un peu quand ça ressemble. Si on modifie la couleur, ça fait un peu pink. Alors, je vais remettre la couleur blanche ici. Ici, je vais me mettre euh, Alors là. Je vais encore ici de mettre une autre lumière. Je vais faire un Shift D, je fais une rotation. Je pars en vue caméra, je fais un Shift Z. Je déplace ça. Alors, ici, là, le, pour les ombres, on va décocher ça. Et ici, on va diminuer l'angle. on va faire un rx alors ici on va un peu ici du bien placer ça on va faire un rx On va un peu modifier euh, la couleur de la lumière. Ici également, on va un peu modifier ça. Alors là vous pouvez mettre la couleur que vous voulez ça ne dérange pas. Alors moi c'est juste que j'ai un peu capré au niveau couleur Ouais je sais c'est quasiment la même couleur que d'abord. Ouais, là oh, je trouve que c'est plutôt pas mal. alors de même ici on va mettre euh, un randomize vertice du coup on va faire un w randomize vertice et on va un peu jouer ici avec charter. Voilà on dit place. Voilà je crois que là c'est déjà génial comment on... ici on va euh... Euh, mais c'est une autre couleur euh, mais déjà là je pense que euh, c'est déjà la fin c'est c'est la fin c'est euh, la, euh, la fin de set video uh, uh